Sa cousine Mireille dit de lui « Henri était beau, intelligent, brillant. Je le dépassais d'une tête, il me taquinait sans cesse, il me faisait sortir de mes gonds. J'étais timide, renfermé. Il m'a obligé à me défendre, il m'a appris à me battre.